Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler Event avec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 C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Les amis, donc je vous le disais, c'est plutôt calme côté event On a le calendrier des events et on est sur la fin de pas mal de choses hein, Notamment le zénith du pouvoir Il reste 15 h 20 minutes et 37 secondes. Comparons les points entre nos royaumes sur le mien eh bien, le premier à 40 millions, il est du 1473, les trois premiers hein, sont du 1473, puis après 4, 5, 6, 7, 8, non, le 8 n'est pas chez nous, 4, 5, 6, 7. C'est les 74, le 14-74, mon royaume. Bref, je trouve que ce nouveau système pour cet event, le Zen du pouvoir, est super bien fait. C'est euh, très sympa. Il m'a fallu un peu de temps pour voir qu'il y avait des rewards qui étaient au niveau de quête. Hein, et j'ai beau appuyer... Comme un malade sur le perroquet, cette fois, il n'a rien lâché. Rappelez-vous, hein, on avait un petit tips hein, en appuyant dessus où le perroquet pouvait nous lâcher des trucs. Je ne sais plus sur quel event. Hein. En tout cas, là, vous le voyez. Hein, je le séquestre. Il ne lâche rien du tout, ce gros rat. Bref, ils auraient dû mettre un rat plutôt qu'un perroquet Ça aurait été de circonstances. Bref, dites-moi en commentaire hein, le nombre de points sur votre royaume. 40 millions, est-ce que vous éclatez ce score À mon avis, il y en a certains qui sont à plus de 100 millions. On a déjà vu un 200 millions hein, en zénith. c'est extrêmement rare. J'ai rarement vu plus une fois un joueur, mais c'est un cheater qui s'est fait ban. Donc rappelez-vous bien, là, plus de, il avait fait 460 millions. De mémoire, c'était assez énormissime. On passe donc, bon, il n'y a rien de particulier sur les événements saisonniers. On passe donc à notre ami Loire, entraînement aux armes. Quel est le meilleur ordre Quelle est la meilleure stratégie et le meilleur binôme adapté Quand je vous disais. On peut gagner gros Moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Je me suis réservé pour le faire le dernier jour. Vous le voyez, 339 000 pour le premier de mon, de mon royaume. Est-ce qu'il y a plus sur votre royaume ou pas Alors, il faut savoir que sur mon royaume, on peut avoir vraiment quelques petits bonus liés au KVK. Est-ce qu'il s'applique ou pas eh bien, je pense que certains doivent pouvoir s'appliquer là. J'ai jamais regardé dans le détail si en KvK on faisait beaucoup plus en entraînement aux armes ou pas. Faudrait que tu m'attardes dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais de mémoire, ouais, on peut mettre un tout petit peu plus. Puisque même c'est sûr, je dis, je dis une bêtise, c'est sûr puisqu'on peut avoir des troupes d'une taille plus importante, donc plus de points si vous avez été haut, j'ai peut-être jamais été haut dans la, assez haut dans la recherche pour pouvoir vraiment bénéficier. Donc 339 000 sur mon royaume, mais sur vos royaumes qui ne sont pas en KVK, n'hésitez pas à me dire en commentaire le niveau que vous avez atteint et surtout quel ordre vous avez utilisé. Il existe plein d'ordres différents, je vais vous en donner un qui marche plutôt pas mal. Alors n'oubliez pas les règles pour notre ami Loire, les compétences de départ, les dégâts subis auprès des archers sont réduits de 20%. Donc forcément on ne sort pas les archers sur ce binôme là et les soins et les renforts sont désactivés. Lorsque vous défiez Loar, le maître d'armes, ça sert donc à rien de sortir un Constantin ou un Richard. Il ne pourra pas vous soigner. Au niveau des règles, rien. N'a changé depuis pas mal de temps, peut-être qu'on aura une évolution à part le mode légendaire à présent. Sinon rien du tout de nouveau, il est un peu plus chaud évidemment en mode légendaire. Notre ami Loar est au niveau des rewards, donc il faut évidemment se classer dans le top 10, c'est quand même... Un event très rentable si vous rentrez dans le top 10. Vous pouvez avoir 8 sculptures dès le top 10 du 4 à 10. Ça, c'est énorme. On s'en fout de la première ou de la deuxième place. C'est très dur à atteindre. Mais c'est le top 10 qu'il faut viser. En tout cas, 8 sculptures. C'est de la balle et on les prend toujours. Au niveau des choses à ne pas oublier, des buffs, je vous le dis, je vous le redis, n'oubliez pas, si vous le pouvez, évidemment, de prendre au niveau des boosts. Je vous conseille déjà de prendre une défense, mais pas la défense standard. Je vous conseille d'aller, hop là, on peut la trouver ici, on peut la trouver ici. Je vous conseille de prendre la défense améliorée qui va vous donner 10 de défense. En plus, c'est bien mieux que de prendre de l'attaque évidemment il faut l'acheter si vous ne l'avez pas hein. pareil au niveau des extensions je vous conseille d'aller sur l'extension d'armée si vous le pouvez bien évidemment la plus importante possible augmente la capacité de troupes de 50% n'oubliez pas c'est très important c'est ce qui va faire la différence entre une première et une deuxième place par exemple ensuite il faut aussi penser aux petits trucs tout bête hein. n'oubliez pas d'affecter les bons commandants les bons boeufs alors moi je fais plusieurs tests, n'oubliez hein. pas d'affecter le bon buff, vous pouvez mettre un santé des troupes hein, avec la défense des troupes, vous voyez là c'est mon Xian Yu. et ben vous pouvez mettre ce buff là, c'est pour moi de mon point de vue le plus performant pour cet event là. Et. N'oubliez pas également d'aller espionner un petit flag. Hein. Par exemple, vous prenez ce flag là et vous lancez un petit éclaireur dessus. Vous le rappelez immédiatement, l'éclaireur. Comme ça, on n'aura aucune notification. Pouf, il fait demi-tour. Il a bugué. Il s'en va. Et j'ai mon petit buff, évidemment, mon petit buff de frénésie guerrière qui va m'être bien utile. Donc n'oubliez pas, hein, c'est des genres de petits détails, hein, mais ça donne un attaque de troupes plus 3. Et et pour finir vous pouvez aller chercher une rune, alors ouais, je ne suis pas au centre de mon royaume parce que je viens de quitter le KVK, donc forcément j'y suis pas, n'oubliez pas d'aller chercher une rune, évidemment je vous conseille les runes de santé ou de défense, mais prenez ce que vous avez au moment où vous allez faire l'event. Ensuite, vous pouvez aussi bénéficier d'un buff, d'un buff de votre royaume, d'un titre. Vous pouvez demander évidemment, mais on essaye de ne pas compter dessus parce que forcément, on ne vous le lâche pas au bon moment et pas suffisamment longtemps parce que ça dure tout de même assez longtemps tous les essais pour arriver au dernier niveau avec un bon score. Au niveau des binômes à utiliser avant d'attaquer l'ordre, alors il y en a plusieurs en ce moment qui se démarquent. On a évidemment le binôme classique. Vous pouvez aller chercher de la cavalerie avec Nevsky. Mettre Nevsky avec Jeanne en binôme. Ça fonctionne très bien sur de l'open field. Évidemment, ne sortez pas Boadice et Prime avec Artemis. Ou avec un autre binôme avec Nabucodonosor 2. Vous avez vu, il y a un debuff pour les archers qui est trop fort. Donc je vous conseillerais de prendre Nevsky, Jeanne ou scénario alternative. Vous pouvez prendre Scipio, alors Scipio vous pouvez le mettre avec Guan si vous n'avez que les deux. Mais sinon Scipio, vous pouvez le mettre avec pl plusieurs combinaisons euh, possibles. Après, ça va dépendre de ce que vous avez comme commandant. Mais Scipio, vous pouvez le mettre avec Honda, par exemple. Ça peut marcher. Vous pouvez le mettre avec Sargon aussi. Ça peut marcher. Sipion Guad, hein. c'est plutôt standard. On peut mettre aussi chez euh, Odeok. Euh, On peut le mettre aussi, euh, pas chez Sheo Odeok, chez plutôt n'importe quoi. Lui, je l'utilise tellement jamais. Ça fonctionne pour certains d'entre vous. Moi, je suis pas grand fan. Hein. Voilà, je le cherchais chez hein. Oc. Jun Gyeong. Euh, je suis pas grand fan de cette combinaison-là. Mais certains ont fait des gros score avec voilà si pio ça fonctionne donc très bien en infanterie mais euh, nefsky jeanne aussi c'est parfait ensuite n'oubliez pas qu'il faut sortir à côté pour faire le meilleur score possible des binômes de soutien alors comment ça se passe c'est simple vous invoquez votre ami euh, notre ami euh, Loire. vous allez sortir votre première marche hein. par exemple moi je vais sortir mon ami allez là j'ai pas Jeanne et Nevsky, donc on part sur xia et euh, mon ami Nevsky, donc je les sors. N'oubliez pas la formation, le stuff, les artefacts, évidemment, ça joue aussi au score. Et à côté, alors là, je ne peux pas sortir d'autres troupes puisqu'ils sont en train de farmer. À côté, vous allez sortir vos troupes annexes. Vous allez sortir Constantin, Jeanne, par exemple, et Trajan, Mulan. En soutien, vous les mettez à côté. Et vous allez taper une troupe à côté, par exemple des barbares, ou vous allez faire pop. Vous pouvez aussi utiliser... Par exemple, on va le retrouver dans. Euh, pas dans la tiraille, dans Autre. Vous pouvez faire pop, par exemple, un arc long de Noar. Avec un peu de chance, il pop à côté. Et c'est lui que vous tapez en même temps que euh, vous tapez Noar avec votre troupe principale. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier des buffs, puisque les buffs s'affichent et s'affectent à toutes les troupes qui sont autour. Ça vous permet de buffer discrètement. Alors, si vous sortez Constantin, euh, Jeanne, par exemple, Jeanne est très bien, mais n'oubliez pas, les buffs se stack. Et donc, il faut laisser un certain temps avant d'avoir le bon nombre maximum de stack. Pour certains euh, stacks, ça va jusqu'à 10. Donc, attendez d'être le plus fort possible avec votre troupe principale avant d'engager le combat avec Loar Voilà pour toutes les astuces qui vont vous donner le plus gros score possible. Passons à présent à l'ordre, puisque ça va aussi avoir une incidence, même si l'incidence ne va pas être oufissime. On ne parle pas du royaume doré, mais on parle bien de l'entraînement aux armes. Le royaume doré, on, on en reparlera dans une prochaine vidéo, une petite mise à jour des meilleurs combos. Au niveau des compétences, donc à activer l'ordre, il y a une petite incidence surtout sur les skills de fin. Les skills de début, je vous dirais, ça va, on peut les mixer, on peut les mélanger. Les skills de fin, non, on finit toujours ou presque toujours par les mêmes. Surtout le skill de fin, 6, 7, 8, 9, 10, ça commence à piquer. Au niveau du premier skill, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je vous conseille de prendre, par exemple, Protection ancestrale, alors il y a des choix, il y en a 10 000 possibles, mais protection ancestrale, vous partez dessus, ça fonctionne plutôt pas mal, chaque fois qu'il est attaqué, Loar a 10% de chance d'obtenir un bouclier, bon, ça se déclenche 5 secondes, il faut savoir qu'à ce stade là, hein, les premiers niveaux, sont, euh, vous allez le déboîter tellement vite que son bouclier, il ne va jamais le déclencher. Au niveau du deuxième skill, alors là, on a encore une fois, hein, tout comme le premier, plusieurs choix qui s'offrent à nous. On peut aller sur du frisson au combat, on peut aller sur de la détermination de fer, on peut aller sur de la frappe déferlante, on peut aller sur moins de l'armure d'épine, mais au début, c'est pas trop pénalisant, mais on peut choisir l'un de ces skills-là sans problème. Les skills comme frisson du combat, toutes les 10 secondes de bataille, les troupes de Loire augmentent leur attaque. Les premiers niveaux, même vers la fin, si ça se passe bien pour vous, on s'en fout totalement parce qu'il ne restera pas en vie 10 secondes. Donc ça se déclenchera jamais ou quasi jamais, surtout si vous le bourrinez bien. Donc on va partir sur un petit classique. On va lui mettre une petite armure d'épines, ça augmente la défense de toutes les troupes dirigées par Loire de 10% et augmente les dégâts de contre-attaque de 75%. Bon, celui-là, on peut le mettre soit au début, soit à la fin. Je vous ai déjà présenté des ordres où on le mettait à la fin. On peut le passer maintenant. On va le mettre en choix 2. Comme ça, c'est très simple. Ça ne va pas nous faire grand-chose. En choix 3, simplement, on part sur la frappe déferlante. Lors de l'utilisation de compétences, l'Oa récupère immédiatement cendrage et augmente ses dégâts d'attaque normal de 100% pendant 3 secondes. On va le déboîter tellement vite que ses cendrages ne seront jamais stackés pour son spécial juste à la fin. En quatrième position, on part donc sur frisson du combat. Toutes les 10 secondes de bataille, les troupes de Loire augmentent leur attaque et leur défense de 10%. Tu ne vas pas survivre 10 secondes, Loire, donc de toute façon, on va te péter la bouche détente. Hein. En cinquième skill, on part sur détermination de faire Les troupes dirigées par Loire ont 100% de chance de gagner 200 de rage lors des attaques subies. Et les troupes que vous dirigez gagneront également 50 de rage. Bon, ça c'est bon pour nous, c'est bon pour Loire, tout le monde est content, c'est la teuf. On part donc sur le sixième skill et c'est là que ça va commencer à se compliquer. Loire va commencer à être tanky et il nous reste que des skills plutôt balèzes. Il nous reste le rage sauvage, attaque attaques ont 10% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires. Il nous reste le venin malin, alors le venin malin ça brûle. Hein. Euh, toutes euh, Les troupes de Loire ajoutent une accumulation de poison avec chaque attaque pendant 10 secondes avec jusqu'à 30 accumulations. Ça, ça fait bien mal. Hein. Il nous reste évidemment pas de retraite. Celui-là, ça fait trop trop mal. Lorsque la force des troupes de Loire est inférieure à 50%, ces troupes infligent 20 dégâts d'attaque normale et 20 d'attaque de contre-attaque en plus supplémentaires. et subissent 20 dégâts de compétence de moins. Celui-là, il boule. Il nous reste le bien connu frappe de vengeance. Hein. Celui-là, il nous défonce. Les troupes de Loire ont 10% de chance d'infliger une frappe de vengeance supplémentaire lors des attaques, infligeant des dégâts égaux à 500% de l'attaque normale. Lorsque vous subissez des dégâts de compétences, répostez immédiatement avec une frappe de vengeance. Cela fait trop mal. Et il nous reste volonté de combattre lors d'un engagement en combat. Lorsque les unités des troupes de Loire sont réduites à 50%, guérit immédiatement 30% des unités des troupes après 10 secondes. Celui-là aussi fait mal parce qu'on arrive à un stade quand on le déclenche où ça dure plus de 10 secondes hein, le combat. Faut pas se leurrer, ça commence à brûler sévère. Donc dans tout cela, si on doit choisir un ordre, bah on prend le moins pire, on prend un venin malin parce que euh, ça va s'ajouter au début mais le combat va pas durer longtemps à ce stade, moins longtemps. Donc on va le défoncer, en sixième mettez un petit venin malin, en 7 on met rage sauvage, les attaques ont 10% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires. Une fois, multiplicateur de dégâts 2000 et réduisent la cible au silence pendant 3 secondes. Donc on est à la 7ème, il en reste 3, les trois qui brûlent le plus ou parmi qui brûlent le plus, parce que l'armure d'épine hein, ça fait quand même un petit peu mal à ce stade. Volonté de combattre hein, lors d'un engagement en combat, les unités blablabla, bla bla, je vous l'ai déjà lu, on le met en 8ème position, 9ème position, pas de retraite. Celui-là, il me fait mal à la tête. Hein. Et évidemment, comme dans toutes les stratégies qui existent sur les skills de l'OAR, sur le dernier, on part sur... Pas de retraite euh, frappe de vengeance pardon pas de retraite n'importe quoi c'est le 9 frappe de vengeance, frappe de vengeance il fait trop mal et c'est là que ça va jouer hein. si vous avez assuré vous avez des bons boeufs, vous avez des troupes de soutien c'est là que tout ce jour se joue sur frappe de vengeance comment vous allez résister et tenir votre score votre place et sur le, ce skill et combien de troupes vont vous rester après les trois tours. Voilà pour mon avis sur les skills Ce que je vous conseille. Normalement, avec un bon binôme, si vous suivez bien cet ordre, vous devriez faire un score. Vous serez normalement dans le top 20 selon votre royaume et avec un petit peu de chance et de détermination dans le top 10. Foncez, si vous reste des essais, le faire, puisque c'est les dernières heures, quand vous verrez cette vidéo, pour le faire, si vous reste des essais. Foncez et enregistrez la vidéo, vous la regarderez sinon lors du prochain essai. Je vous le rappelle, hein, regardez l'ordre hein, en 1%. Protection ancestrale, en 2, armure d'épine, en 3, frappe déferlante, en 4, frisson du combat, en 5, détermination de fer, en 6, venin malin, ça commence à piquer, en 7, rage sauvage, en 8, volonté de combattre, en 9, pas de retraite et en 10... Frappe de vengeance, alors oui si vous regardez d'autres vidéos euh, que je vous ai faites, hein, les ordres diffèrent, je vous teste souvent des nouveaux ordres, la prochaine fois ce sera encore une fois probablement un nouvel ordre, mais on essaye de voir si on arrive à optimiser en fonction des derniers commandants sortis.